Si vous regardez mes lives depuis une ou deux semaines, vous allez remarquer deux choses. Déjà, vous allez remarquer un live avec le nom What Happened. Pour résumer, c'est un event que j'organise avec Yuri dans lequel les participants doivent écrire une histoire d'horreur avec des thèmes imposés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le discord dans la description. L Autre chose remarquable dans mes lives est l'apparition d'une nouvelle tête. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'en parler. Hollow Knight est ce que l'on appelle un... Hollow Knight est ce que l'on appelle un... Hey Je suis en train de parler et... Bref, Hollow Knight est ce que l'on appelle un platformer violent. Mais Hollow Knight est aussi un jeu rempli de lore et de moments plutôt tendus. Je veux pas trop vous spoiler non plus. Et avant toute chose, je veux insister sur le fait que la progression dans ce jeu se fait énormément ressentir. On a vraiment l'impression de ne pas gâcher son temps. Eh, hey, pas de vrai gâcher d'impact. Eh, hey, quand même. Pour commencer, quand on tape un ennemi, il drop de l'âme que l'on dépense en utilisant des sorts ou en se restaurant de la vie. Durant l'aventure, nous pouvons débloquer de différents pouvoirs. Nous avons en premier Vengeful Spirit, qui est une boule de feu. clairement une boule de feu. Nous avons Desolate Dive, qui est une sorte de Sorodéo. C'est vraiment nul comme terme, c'est incroyable. Bon, ensuite nous avons All In qui est un sort vertical qui fait beaucoup de dégâts. On trouve aussi des versions améliorées de ces sorts plus tard dans le jeu. Je ne dirai pas comment. Le joueur peut aussi récupérer des objets qui lui accorderont des pouvoirs. Par exemple la Mothwing Cloak, Cap Papillon, qui permet de dash, ou la Mantis Claw, griffe de Mante, qui permet de wall jump. Dans cette situation. Hum. La plupart des objets et des sorts s'acquièrent après un combat de boss ou une phase de parcours. Le jeu fonctionne énormément sur le build d'un personnage, avec des charmes qui vont bien ensemble. Personnellement, j'aime beaucoup jouer avec les sorts. Donc je me suis fait une bulle hybride. Vous aurez aussi la possibilité d'apprendre des techniques spéciales auprès de maîtres d'armes. Il y a différents shops dans le jeu, et il y a pas mal de PNJ, qui ont tendance à évoluer durant la partie. Le joueur peut débloquer des stag stations et des stations de train pour voyager à travers Alonest. Le système de sauvegarde de position se fait à travers des bancs, et je dis bien uniquement de position, car le jeu sauvegarde très fréquemment, et ce, à chaque objet obtenu. Ah Un banc Je commençais à espérer. Euh... Euh, euh, a ah Holona dispose d'une grande variété d'ennemis, ainsi que de tonnes de détails et d'interactions que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo pour ne pas vous spoil. La difficulté du jeu est plutôt élevée. On se rapproche dangereusement de Cuphead, mais comparé à ce fameux jeu, cette difficulté est un peu plus juste et repose rarement sur la RNG. Au niveau du temps de jeu, je peux certifier que le jeu est vaste. Bon. Personnellement je l'ai un peu torché car je suis un peu bon au jeu plateforme. Et je n'ai pas été vraiment été bloqué sur des boss à part à la fin sur le vrai boss final. Bon, c'est ça paraît normal. Comme pour inscription, je n'ai présenté ce jeu qu'en surface. Car cela laisse un peu de suspense. Et maintenant, l'instant où TCG donne son avis d'une manière très poétique et philosophique. Oh bon le jeu il est bien quoi, hein Putain Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup l'apparence de Hollow Knight, le jeu est graphiquement beau et représente à perfection les différents personnages, lieux et l'histoire qui s'ancre dans ce royaume, ravagé par les guerres et la maladie. Le son dans Hollow Knight est aussi un élément qui m'a beaucoup marqué, il est en effet très bien réalisé, avec un sound design de qualité et des musiques qui représentent bien les lieux. Je recommande énormément ce jeu car il est extrêmement fun et assez addictif. Il m'a coûté une nuit de sommeil. All Night est disponible sur Switch et sur PC. C'était TCG Studio et moi je vous laisse pour aujourd'hui car j'ai un boss à aller tuer.